Est-ce que vous m'entendez? Je pense que le volume si le téléphone joue des tours. Bon, là c'est bon, hein? Je, pense volume, si... là, bon hein? Je pense que le bon le volume est bon. Ok. Vous savez, euh, je vis toujours dans un état d'alarme ou d'alerte. Parce que je me suis rendu compte que je peux m'amuser comme ça, là, ma vie passe. Je peux m'amuser dans quelques années, dans quelques mois. Je suis morte, je n'ai rien fait de ma vie. Vous ne vous en foutez même pas, vous ne venez même pas à mes funérailles. Je disais tout à l'heure que j'ai parlé avec une dame hier Et vous me recevez bien, j'espère J'ai parlé avec une dame hier lors d'une consultation Donc, euh, Je vais vous résumer un peu son histoire Il y a de cela quelques années, elle était la femme d'un monsieur très, très haut placé Et euh, ça venait avec des avantages C'est-à-dire... Belle maison, triplex, euh, beaucoup d'argent et voyage. Euh, on va à New York, on va à Paris, on, on va en Europe faire ses, ses, ses, ses vacances, on va passer trois jours, on revient. Vous voyez un peu le degré de luxe. Et du jour au lendemain, cette femme se retrouve abandonnée. Bien sûr, c'était les attaques spirituelles. qu'elle m'a décrit, oh là là, oh là là. Beaucoup d'entre vous, ce que vous avez manifesté au départ de votre vie d'abord, ce n'était pas le hasard. Parce que dans ton énergie, il y a l'argent. Et... C'est quelque chose que les gens de ta famille ont vu depuis que tu étais petit. Parfois, tu vas même arriver dans une famille, tu vas épouser leur fils. Il est riche. Où tu l'épouses, il devient riche. Et quand il devient riche, ça, ça correspond à ta vibration d'argent que tu avais senti depuis que tu étais petite. Dans le cas de cette jeune femme, on ne lui avait pas donné de conseils et elle ne connaissait pas. Je ne vais pas vous mentir, mon premier travail avec vous, c'est d'abord l'éveil. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit quand vous étiez en train de grandir. Il y a des choses qu'on n'a pas fait sur vous. Et en tant qu'adulte, il y a des choses que tu ne connais pas comment faire. Tu n'as pas appris. Parce qu'au départ, te disais que ah, ça, c'est poulet. Et là, tu es frappé depuis 5 ans, tu as terre. Depuis 5 ans, tu as terre. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu as même fait la demande d'asile. Mais la demande d'asile que tu as fait là. Ça fait 3 ans qu'on devait te répondre. Non, tu pas répondu. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, la demande d'asile, c'est quand tu arrives dans un pays en Europe, tu n'as pas de papier, euh, ton titre de séjour va bientôt se terminer. Tu vas aller voir, tu dis que si tu rentres dans ton pays, c'est que tu es menacé. Et voilà, bon. Parfois, les gens mentent quand il faut les demandes d'asile. Ça, ce n'est pas mon truc. Vous faites ce que vous voulez de votre bouche française. La personne à fuir a fui, n'a pas reconnu ton enfant. Donc, tu te retrouves d'un jour où tu étais bien, tes projets m'allaient, tu voyais tout allait bien, tu étais en école de médecine. Voilà, tu et deux, trois semaines plus tard, et cette femme en particulier me dit que.. OK. Facebook, si vous avez mon compte de TikTok, partez sur TikTok, je vous en prie. Je ne suis pas au bureau, je suis encore à la maison. Donc à la maison, j'ai pas, euh, je ne travaille qu'avec ma connexion sur mon téléphone. Allez sur mon TikTok, c'est Reine Lumière. Bon. Donc je racontais l'histoire de cette dame. Euh, tout allait bien dans sa vie. Elle avait un nombre d'enfants. De de, de, de, euh, elle vivait avec son mari. Dans son... Ils étaient bien. Et sa belle-mère est venue la visiter. Belle-mère qui ne l'aimait pas et qui n'est jamais venue voir tous les enfants qu'elle a eu avant. Cette belle-mère lui dit d'abord n'accouche plus. Quand elle se retrouve un jour, elle est enceinte. Bon, voilà, il y a la grossesse. Jésus-Marie, il va enlever l'enfant. Non elle accouche cet enfant là la belle elle vient la visiter quand la belle elle rentre de chez elle les mois qui suivent son foyer s'effondre l'enfant tombe malade le genre de maladie que si l'enfant était grand on a dit qu'il est devenu fou comme il est encore tout petit on a tourné on a mis un autre mot et c'était le genre de femme que quand le succès là arrivait elle était aussi là bah voilà bah, je, je j'ai la chance, mon mari à l'agent, elle ne faisait rien. Bonjour, si vous venez d'arriver. Six ans plus tard, elle me contacte. Elle me raconte son histoire. Elle me dit ce sont même mes vidéos qui nous ont aidé. Parce que de son trou, du trou là où elle était, du trou là où elle était. Une de ses soeurs lui a envoyé une vidéo de moi. Elle commence à regarder. Elle commence à regarder. Écoutez-moi, je sais que ce n'est pas très, c'est pas la joie. Mais beaucoup d'entre vous, je sais que quand vous me regardez, la période où vous tombez sur ma page, ce qui vous attire C'est parce que vous êtes dans une sorte de léthargie. Tu es comme si on tu étais dans un sommeil. Tu as d'ailleurs essayé comme tu pouvais. Mais c'est bon, comme si plus tu essayes, plus tu t'enfonces. Plus tu essayes, plus tu t'enfonces. Certains d'entre vous, vous êtes dans des mariages, dans des foyers. C'est comme si on t'a piégé pour que tu te maries. Ou je t'ai marié pour plaire aux gens et maintenant, tu te rends compte que c'était le guet guet-apens. Certains, vous êtes. Euh, vous avez fui certains foyers seulement pour aller vous réfugier quelque part. Mais comme tu es réfugié là. Tu es comme un... Je vois certains, vous êtes comme des loups blessés. Tu es blessé. Et tu es à terre. Je vous ai dit que j'organise un atelier le 25. Donc vous allez entendre le prix de cet atelier-là, je ne veux pas me l'argent sur ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez... Vous êtes au sol. Un loup blessé, c'est quelqu'un que... Il y a de cela quelques mois, années tu avais ta voiture, tu ne demandais rien à personne, il y a une qui m'a jeté l'autre toujours. oh my god, une ivoirienne, belle-mère, oh shit, oh belle-mère, c'est ça parce que les belles-mères veulent des gens, la femme-là me dit que, elle, donc, ils avaient les hôtels, elle gérait les hôtels de son mari, les hôtels, Elle a seulement fui pour sa vie pour aller se réfugier en France. Donc, comme on dit que tu prends seulement un caleçon, ou bien tu prends le sac à main le jour, là, tu fuis, tu pars. Je sais ce que vous traversez, vous avez traversé. Celle-ci, me racontait, partez sur TikTok, Facebook, si ça dérange. Celle-ci, me disait que, elle me parlait du 115 en France. Le 115 en français, c'est le genre que tu es là, tu as les enfants, tu ne connais pas. Donc tu n'as pas de logement. Alors, son mari l'a pris au pays, il l'a jeté en euros. Il a fui. Il a laissé là-bas avec les enfants. Il a... Donc, il est parti. Comme on dit qu'on met la haine dans ton, le cœur de ton mari pour toi, là. On met les points entre vous. Oui, Élisée, je n'ai jamais répondu. Ok Lui, Il vient de te faire un direct, tu ne peux même pas m'écouter. Et même te bloquer tant même pas mais jamais répondu par jour j'ai au moins 500 messages écris tu écris tu écris encore éventuellement je vais tomber sur ton message j'ai trois secrétaires qui répondent au message même comme ça ça ne va pas mais jamais répondu il a rien à foutre elle m'a dit qu'il y avait des jours où elle reste comme ça avec tous ces nombres d'enfants que je ne vais pas donner le nombre parce que c'est que je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes. Ma popularité ne fait qu qu'augmenter. Donc je sais qu'il y a les gens que vos ennemis sont sur ma page. Créez des faux profils pour me suivre, s'il vous plaît. Je ne vais que seulement vous dire la vérité. Je ne pas blaguer. Je ne vais que dire. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. Elle dit qu'elle restait souvent avec les enfants comme ça. 115. Oui. Et vous connaissez le 115. Quand tu appelles le 115, tu ne connais pas, tu ne sais pas le jour-là si on va te donner le logement ou pas. Tu marches avec les valises. Tu marches avec les valises. Tu, tu, tu attends seulement. Tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles. Quand quelqu'un décroche, des eh, Merci Seigneur. Tu vas me raconter la partie du 115, dit, ma chérie. J'ai vécu ça en France. Ne te dérange pas, je connais. Je portais souvent, le savais un sac comme ça-là. Ça, quand ça, ça brûlait là à la maison. Tu vois le genre de chantage qu'on te fait jusqu'à tu, tu es glacé dans, tes, dans, ton, dans, dans ta chair et tes os. Tu dis que c'est trop. Tu portes ta petite valise comme ça. Tu dis que j'ai n'ai rien acheté dans la maison aussi. Tout ce que j'ai apporté, je prends. Tu prends une petite valise comme ça, là, tu pars. Tu te retrouves à l'arrêt de bus, tu appelles le 115 en hiver. Oui, j'ai connu ça. On te donne le lit à l'étage. Elle a là comme ça, l'enfant dort, tu régales l'enfant, tu dis que je suis où, je pars où, je suis où, me voilà, parfois tu te rigoles, ça, tu n'entends, tu n'arrives même pas à croire que c'est toi, écoutez-moi bien, hein. je ne sais pas si Dieu a, failli, a dû me faire passer par toutes ces choses, pour que je vous comprenne autant, écoutez le mariage ce n'est pas une fin en soi, le mariage ce n'est pas une fin en soi, Parce qu'il y en a. Tu as déjà vécu ça au moins trois fois. Tu as es à terre, tu es chez une de tes petites soeurs. Ta troisième petite soeur, ta Elle est es belge, on va dire. C'est les manières que tu veux voir. Ce n'est que normal. Ne t'attends pas au contraire. Tu n'es sous la charge de personne. Je vous dis ça chaque jour dans mes vidéos. Pendant, pendant le, le, l'atelier qu'on va faire jeudi, je veux... Je veux parce que c'est ce, ce qui vous bloque. C'est un peu comme quand on sur lance une flèche, je dirais même une bombe spirituelle. En fait, c'est comme si on embrouille ton, ta, ta vision. Tu ne crois même pas que tu peux faire quelque chose. Tu vois comme avant tu restais, on sape combien de 2 millions tu gérais sans une journée. 500 000. Aujourd'hui, te voilà, même 20 000. Tu n'arrives pas. Ce sont les attaques spirituelles. Je vous le dis. J'ai des périodes de ma vie, ça ne fait même pas un an et demi. Où je restais comme ça payé, même... même J'avais un monsieur que je devais 150 000. J'ai pris 4 semaines ou 5, 5 ou 6 semaines pour rembourser. Je ne sais pas si je ne donnais que 30 000 par mois. Oui. Je lui devais 150 000, je donnais 30 000 par mois. Je reste aussi à dire que Chang rembourser 30 Tim là, quelqu'un me dépasse. Ah. Je vous parle de janvier 2021, Année passée. Il dit, je vais payer ma dîme. Je vous montre souvent ça. J'ai mon témoignage. J'ai ce téléphone-ci. J'ai euh, une application dedans, Moneyfi. Où j'ai... Euh, euh, je sais pas comment on peut dire. C est, c est, pour ces mois-là, je mettais mes revenus dedans. Donc je peux vous montrer quand j'ai commencé à payer ma dîme comment mes finances ont commencé à bouger écoutez la bombe spirituelle quand quelqu'un te bloque on fait le jacques tu ne sais même pas que tu es belle et quand la femme qui est parlé hier une belle femme oh my god Écoutez-moi, quand on me dit souvent que tu es belle, tu es belle, j'ai vu seulement que laisser. J'ai laissé souvent comme ça là. Je marchais comme si j'étais l'épave de moi-même. La dépression. L'enfant part à l'école. À 7h, elle revient à 15h30, elle me trouve sur le lit. Que j'ai seulement tournée comme ça là. Je ne bougeais même pas. Je sors le matin, il m'a soigné avant qu'on me la il là-bas. Je regarde un peu la, la verdure. Après, il rentre à la maison. Écoutez. Écoutez. Je ne suis pas là ce matin. Parce que je me rappelle trop bien d'où je vais, d'où je viens, pardon. C'est ça qui me donne la, le carburant. Que chaque matin, même si c'est la nuit à deux heures. Je dis, Jocelyne, tu dors quoi Tu dors quoi Tu dors quoi Tu dors quoi Lève-toi. Beaucoup d'entre vous. Vous avez des dons en vous. Tu prépares c'est bon. Tu coiffes, c'est bon. Tu, tu f -f fabriques même l'huileau. Tu peux me faire les parfums. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Donc, dites-moi, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Interior design, c'est toi. euh. euh, euh, euh... Parfois, chez certains d'entre vous, ce sont les cycles répétitifs de vos mères. Tu analyses la vie de ta mère, tu vois que ta mère a passé ce cycle que tu es en train de passer. Et elle n'est pas sortie de là. Merci pour la rose, lovely. Merci beaucoup. Souvent, les gens de TikTok, c'est là vous venez me regarder, vous ne me, vous ne me donnez pas les fleurs pour voir. Et là, la dame me dit que dans son trou dans lequel elle est tombée, sans papier en euros, sans papier, sans maison, sans assistance, rien. Et vous connaissez que quand tu demandes l'asile, euh, pendant un moment, euh, ce qui te donne, on, peut donner, on te donne seulement peut-être même quoi 200, 300, 400 euros, 500 euros, en fait, euh, euh, rien quoi. Si on te donne 500 euros et que tu as 5 enfants, tu fais comment avec Voilà. Elle a appris. Elle allait sur YouTube. Elle a payé aussi des formations. En ligne. Et, écoutez. Je vous ai dit, ce dont j'ai besoin pendant la télé qu'on va faire, je crois qu'on est, si on est mercredi, ça veut dire que c'est demain, le 25. J'ai besoin que vous venez avec 10 000 francs CFA. Je ne vous demande pas plus. Un téléphone Android. Si vous m'écoutez, ça veut dire que vous avez un téléphone Android. Quel que soit le pays du monde où vous vous trouvez, si vous êtes formatrice ou formateur, contactez-moi. Parce que je veux vous mettre en contact avec des femmes ou des hommes qui ont besoin de formation. Donc si tu sais former en quelque chose, fabrication de bijoux, fabrication de perles, fabrication de savon, fabrication de n'importe quoi. Donc quand tu vas t'inscrire à cet atelier, que toi tu sais déjà fabriquer quelque chose, je vais te montrer comment vendre la chose. Peut-être que tu es couché chez ta soeur comme ça. On te parle mal pour le loyer. Tu ne sais pas que tu peux avoir l'argent. Tu peux te décider. Tu te donnes 4 semaines. 4 semaines, si tu as besoin de 500 000 pour payer un petit loyer, de 50 000, à la chambre quelque part et partir avec tes 3 enfants. 50 000, ça fait 500 000 non. En un mois, tu as besoin de 500 000. Ça veut dire que chaque semaine, tu as besoin d'avoir 125 000. Là, si tu divises 125 000 en 6 jours, c'est comme ça que moi j'ai fait mes, mes calculs. En bon, supposant que c'est 100... Attendez, je vais diviser ça. 125 000 en 6 jours, ça fait combien? Divisez, vous me dites. Ça veut dire que tu as un objectif quotidien. Dites-moi le montant que ça fait. Mon numéro est sur ma page de, de, de TikTok. 00237 693 50 22 66. Donc 00237. Peu importe le pays d'où vous me regardez, l'atelier va se passer sur Zoom. En euros, ce n'est que 16 euros ou 17 euros. Donc si c'est 125 000 la semaine, ça veut dire que chaque jour, tu dois avoir combien 125 000 divisé par 6. Moi, je mettrais même 7 parce que je travaille tous les jours. Je n'ai pas, pas le repos. Je n'ai pas le férié. 21 000 par jour D'accord Supposons, on va voir, tu as deux enfants Ta première fille a 15 ans Ok l Autre jour, dans mon centre Les enfants après à faire les croquettes Tu as besoin de deux ou trois business Supposons, sur toi Tu n'as que, tu as les 10 000 de mon atelier Et tu as encore une autre 15 000 quelque part L'argent ne se fait pas avec l'argent L'argent se fait avec les idées Voilà le téléphone, non. Tu passes sur Facebook, tu cherches les groupes, les groupes des gens. Et les trucs que vous allez créer, je vais poster sur ma page. Ce qu'on va créer pendant la télé, là, je vais poster sur la page-ci. Donc, tu te dis j'ai un mois pour assembler 500 000 pour payer mon loyer, je quitte de cette maison. Ça, c'est parce qu'au Cameroun, le loyer, pour le loyer, on demande 5, 6, 7, 8 mois en avance. Mais dans d'autres pays, au Gabon, tu as un mois de loyer, un mois de caution, tu entres dans la maison. Donc si tu es au Gabon, tu es, besoin, tu es Gabonais, tu as besoin de 150 000 x 2. Donc 300 000 pour pouvoir aménager dans une maison. Tu divises. Merci beaucoup Steven. Tu dis 20 800. Donc je vais dire 21 000. Tu as soit tu traces ton plan. Avec les 15 000 c'est là. J'ai besoin de trois activités qui vont me donner on va rassembler tous les sous. Ça va donner 25 000. Je sais préparer à nourriture c'est le plus rapide. Maintenant, au lieu de préparer, tu déposes la nourriture tu vends 5,500. Après à la fin de la journée, tu as seulement 3,000, 4,000 de bénéfices. Moi, je dis toujours, si tu m'écoutes déjà, tu dois viser haut. Dans la ville où tu es, il y a des gens qui sont dans leur bureau chaque jour. Qui n'ont pas. Donc, quand le midi arrive comme ça, les gens disent que ouais, je vais manger. Oui, oh là là. Tu pars en un beau pied au marché. Tu achètes les, les, les, les, les, les trucs là. Les Tupperware là. J'en ai même un ici. Tu achètes ça. C'est peut 300, 200. Non. 125 le plus petit. Euh, maximum 250. Le premier jour, avec, tu prends même 7000. Ou 10 000. Celui des 15 000 que tu as. Tu fais deux repas avec... Petit, petit portion, hein. Et tu fais quand même peut-être 3 ou 4 ou même 5, que, tu, que si quelqu'un goûte, ça lui plaît, tu peux lui vendre. Tu, te, tu prépares tes deux nourritures, tu emballes bien. Tu mets la partie qu'on goûte Et Tu regardes les gamelles, les gamelles là. Il y a les petites gamelles qui peuvent avoir la taille de cette boîte-ci. Tu calcules les bureaux, là les banques. Tu peux même seulement faire les fruits, les sons, même la nourriture que tu ne connais pas pour Paris. Et si tu ne connais pas pour Paris, tu passes sur YouTube. Écoutez, je veux vous montrer Je, je n'aime pas quand une femme souffre C'est la pauvreté, ça m'énerve ça Parce que quand c'est l'homme On connaît ce que l'homme va te faire pour te donner l'argent Chantage Mépris qui, écoutez Qui que ce soit qui te donne l'argent Et que tu n'as pas bossé pour cet argent Tu n'as pas fait un service pour ça à Un moment ça va tourner au mépris Je vous dis cache Pas sur Youtube Tu regardes une recette Supposons que tu ne veux même pas préparer Achète les fruits. Tu achètes un fruit à 1000 francs. Au Cameroun, 1000 francs de fruits. Tu peux au marché le matin. Ça te donne 3 ananas. Et je vous dis encore, ne vendez pas comme on vend au quartier là. Que c'est elle au quartier elle vend à 300. Donc, moi, je vais faire ma part à 250. Ans. Comme ça, on va vite acheter. Jamais. Tu achètes un bon d'odorant. Dans les 15 000, tu achètes un bon d'odorant de 2500. Qui sent bon? Tu cherches un habit que tu as à la maison. Ne pas acheter l'habit. C'est que vous aimez trop courir. Hein? Ton beau t-shirt simple quand tu as acheté à mi-fond, ma chère. Tu repasses bien. Tu mets une belle odeur sur toi. Tu emballes dans tes là. -well, hein? Tu calcules les endroits où il y a, il y a les hauts, oh, les hauts, oh, les hauts oh, ministères. Je ne sais pas quoi là. Je passe seulement les fruits. Hein? Bonjour. Et les gens, quand on va te voir, tu es propre, tu sens bon. Tu es venu les trouver. C'est Pas que tu es resté de 1-1. Tu es venu les trouver. Tu arrives peut-être, tu vois le vigile, tu dis Bon, voilà, si tu me permets d'entrer ici, là, je peux peut-être te donner un bol gratuit tous les jours. Écoutez, <rire> moi, mettez-moi au Kazakhstan. Je deviens millionnaire au Kazakhstan. Azerbaïdjan. Je parle même pas la langue. On Vous pensez souvent que tu prends tes fruits bien présentés arrive arrives, tu as la partie goûter, bonjour, n'ayez pas peur des gens, bonjour Junior, je ne sais pas qui tu es, tu sais que tu es coach, ça fait longtemps, bonjour Junior, n'ayez pas peur des gens, bonjour, vous savez, je me suis dit que, voilà, vous travaillez depuis le matin, je ne sais pas si vous avez à manger, ça. fais la conversation Il y a des gens qu'on te voit, Tu n'es pas les gens le qui viens. je suis une pauvre orpheline, J'ai trois enfants à la maison que je dois nourrir. Ouais. Hé, hey! Non, non, non. Je viens de me lancer. Voilà, vraiment, je sais que j'ai fait une dans votre bureau. Peut-être que vous mangez déjà ailleurs. Mais voilà, voilà, regardez. Je veux que vous testez ma part. Tu sors ça, tu montes. Et tu vas à la souris. Waouh. Ok. Donne quand même. Bon, vous voyez. Ouais, Junior, tu as un problème c'est moi qui est comme ça, Lupunga junior. Tu <rire> aimes d'abord le lait comme ça, là. La leader c'est un peu Tu as compris y... Et l'insolence, quand tu es lait, tu es insolent, c'est pas bon. Avec le bon sourire, tu le proposes, tu dis, ok. Et quand vous commencez quelque chose, ne demandez pas l'argent au départ, parce qu'il connaît votre problème. Tu vas venir le premier jour, tu vas dire, euh, euh, donnez-moi 5 000 pour la boîte-ci. C'est ta personnalité qu'on aime. Parce qu'ils connaissent 50 personnes chez qui ils peuvent acheter les produits que tu vends. Je te donne d'abord le premier jour. Voilà. Alors, comment ça a été? Tu mets le soin sur ça. Peut-être en donnant ça, tu mets une petite note dessus. Ou bien un jour, tu viens avec les, un, un petit truc en plus, un, un cadeau. Que tu mets à côté. Tu dis, voilà, j'ai fait un petit petit frites de plantain. Juste pour un petit cadeau, hein, ok? Tu te poses. La personne ouvre comme ça, voit va commencer bien présenté. Et, oh, ça me fait tellement me sentir bien. Je suis de 100 000 qu'il a gagné la journée, là, ma chérie. Il va même porter 5 000, il va te donner souvent. George. Que tu me fais du bien. Que ma chérie, tu me fais du bien. Oh, ma femme à la maison, souvent, quand elle prépare, elle n'a pas le temps de venir jusqu'ici. Écoutez, les gens payent le service que vous leur rendez. Tu me soulages. Puisque tu m'allèges, avec quelque chose qui allait me donner les mots de tête. C'est ça que les gens payent. On ne harcèle pas les gens pour qu'ils nous payent. Hein? Mmh, tu tu ne m'as pas payé. Voilà, vous, vous, pouvez, vous pouvez payer chez tous les autres femmes. vous ne payez pas chez moi. Non. Mets la bonne attitude. même un beau sourire. Sois ponctuel. Fais-tu ponctuel. Tu améliores, tu innoves. Le lendemain, tu passes sur YouTube, tu regardes comment on peut découper les, les fruits, ça ressemble aux fleurs. Tu essayes ça chez toi, tu essayes. Quand tu arrives, à tu lui son truc, tu dis Ah, maman, ça ressemble aux fleurs. Tu dis Non, moi, j'innove tous les jours, hein, tu vous savez, euh, euh, Voilà. Après, tu cherches même 5 000, tu peux pas faire les cartes de visite. À Ange-Raphaël, là on fait les cartes de visite. 100 cartes de visite à 5 000. Tu fais ça. Quand tu arrives la prochaine fois, tu leur donnes la carte de visite, on te dit, hey, une petite femme comme ça, là, elle a la carte de visite. On peut imprimer ton t-shirt. Là-bas, Angers, toujours. On peut imprimer ta photo sur ton t-shirt avec le nom. Tu mets ta photo, je mets les fruits ici. Vos fruits, vos super fruits euh, pour, pour une belle journée. Et quoi, on va te faire le t-shirt, tu as 3, 4, 5 000, je ne sais pas. Et tout l'argent que tu prends dans les premiers instants de ton business, ce n'est pas pour manger. Parce que tu as une vision. Vous aimez tout, on ne m'a pas, pas financé. J'attends le financement de la banque. Il y a de très fortes chances que ces gens ne viennent jamais te financer. Personne ne peut dire qu'il m'a financé. Non. Parce que je me suis assise un jour, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Je me suis rendu compte que c'est la stratégie qui fait grandir ton business. Stratégie. Ce n'est pas l'argent. Certains d'entre vous, on a ouvert le magasin avec tout dedans, on vous a donné. C'est tombé, non? Voilà. Et quand tu fais comme ça le matin, tu prends le don, tu mets sur ta bouche, tu parles. Tu parles. Aujourd'hui, toute personne à qui je vais monter mes produits, ils vont acheter pour moi. Je, voilà, toute personne qui me faisait concurrence, c'est moi qui ai eu le dessus. Le matin, tu fais ton travail spirituel, tu te laves. Tu te laves en te l'huile sur toi. Tu regardes mon visage brille. Tous mes clients qui m'avaient oublié, ils se rappellent de moi aujourd'hui. Ils m'appellent, ils me contactent au nom de Jésus. Ma nourriture, si comme je peux pas, les gens qui mangent, ils auront le, la bonne humeur. Le cœur sera de bonne.. Oh là là eh Vous pleurez qu'il n'y a pas d'argent dehors. Ça fonctionne en Europe. Tu connais sûrement quelqu'un qui a des collègues au boulot. Envoie-lui une gamelle ou deux gamelles ou trois gamelles. Tu dis que dans les autres à tes collègues ils goûtent Goûtez gratuitement, ne vous inquiétez pas. Goûtez. Et en préparant ça, tu prépares le genre que tu sais que si quelqu'un, si ça touche seulement la langue de quelqu'un, il va te chercher. Et au tchon. Il va te chercher. Que maman, qui a préparé ça J'ai rêvé dans la nuit, j'ai mangé que le gâteau de la femme était bon jusqu'à. Hey, elle est où Elle est où Elle est où Et je vous ai dit que vous avez trois chiffres dans la journée. Trois. 4h38, c'est là que tu vas mettre tes idées, c'est là que tu vas façonner tes idées, tu vas mettre là que, là, ce qu'il veut pour la journée ici. C'est là que tu écoutes ton livre audio, c'est là que tu fais tes déclarations, c'est là que tu prépares ta nourriture ou tu apprends ta marchandise que tu vas aller vendre dans la journée. Parfois, tu peux avoir deux, deux, deux trucs que tu vends, de 4 h à 8h, c'est là que tu fais ce que tu vas aller vendre, tu vas envoyer, on va vendre ailleurs, toi tu ne peux pas, pas vendre. Dans de 8h à 14h, peut-être tu travailles quelque part. Là, ça demande ton corps physique. Tu pars, tu te donnes à fond pour la personne. Parfois jusqu'à 17 h Ma chérie, épice d'Afrique. Merci, be c'est beaucoup plus faisable en Afrique. <rire> épice d'Afrique. J'ai fait l'Europe. Ce qu'elle vous explique, là, il fait ça en Angleterre. Je faisais mes produits, je déposais en Angleterre dans les magasins. Je n'avais pas les papiers. Les gens qui sont en Europe, vous voulez souffrir là. Vous aimez toujours me donner ça comme excuse. Tu sais, je dois créer d'abord mon entreprise avant de. What? What? À mon époque, il n'y avait pas encore TikTok. Ça, c'est l'étude de hier. C'est là, 6 ans. Je marché, j'arrête ça dans mes ma mains. Je marche, Je pars à Coventry, je pas à Birmingham. Je, fais, je marche dans les magasins. Et j'avais acheté une machine en, en ligne. Ça s'appelle Daimo. d y m o Daimo Printer. J'avais acheté la machine pour sceller les, les articles. Au Cameroun, on voit ça à 22 000 francs. En Europe, c'était dans peut-être les 30 pounds. Je suis parti au marché, au marché, je n'avais pas l'argent pour commander la carte pour commander sur Amazon. Au marché du dimanche, là. Vous voulez que je vous parle de l'Europe Peut-être que vous me regardez, vous croyez que je, comme j'ai fait le direct de l'Afrique, qu'elle connaît seulement l'Afrique. Je me rappelle que j'ai pu au moins trois fois. Il y a un supermarché en Nigérian. C'est au moins trois fois que j'ai dû aller visiter le, Je voulais voir le patron. Parce qu'il voulait qu'il me permette de mettre mes croquettes. Les croquettes, je ne connaissais pas faire les croquettes au pays. J'arrive en Europe, je commence à souffrir. Pas de papier, pas de... Je me rends compte que les Nigériens aiment les croquettes. Mmh. Tchin, tchin ils appellent ça tchin, -tchin. Mmh. Voilà une blanche énergie qui dit « Elle faisait les bananes mûres, les oeufs bouillis et elle brisait le poisson le soir. Ça lui a permis de venir en Europe. Tu crois qu'elle va arriver en Europe et va souffrir ?» Mais si, chérie. Mmh. « Tu es en Europe, tu n'as pas les papiers. Écoutez-moi, arrêtez vos choses là. » Quand je te bloque, je en train à regarder comme si c'était justement la télé. Si c'est le cas, tu quittes de mon direct, ne vous dérangez pas. Mais ça me fait mal quand je vois une femme pleurer, qu'elle souffre. Ça me fait mal. Je suis en Europe. Depuis trois depuis ans, je n'ai pas... Écoutez, moi-même j'étais... J'avais l'enfant avec moi. L'État ne me donnait pas 5 francs pour m'occuper de enfant. On ne me logeait pas, rien En France, j'ai fait ce que je te dis là, épices d'Afrique. J'ai pris mes mains. J'ai fabriqué les croquettes. J'ai étiqueté. Et sur ça, il y avait mon numéro. Il y a les beignets, il y a les caramels. Va en ligne, tu cherches d'autres recettes. Et la recette des croquettes, je ne connaissais pas faire les croquettes au Cameroun. Je suis arrivée en aucun vu que ça marchait. Je suis allée en ligne j'ai plus du temps chercher on fait comment je fais un d'abord j'essaye un kilo je donne mon goût euh, Mets un peu plus de sucre mmh. mets un peu plus ça je fais je fais je fais mmh. ah. That's it et quand je goûtais pour ce que les, les, les, les arabes faisaient parce que les arabes faisaient les croquettes aux noire les indiens je disais que, ouais, Seigneur, pourquoi les Indiens vont faire les croquettes qu'on qu doit faire pour, pour vendre? Je suis allé au moins trois fois pour voir le monsieur là. Finalement, j'arrive à lui parler un jour. J'avais marché, j'avais mon sac. Tout le monde me connaissait que j'avais tout le sac. J'avais tout le sac de, de, de Sainsbury ou de Tesco là. Le sac là. Il tirait toujours mon sac là avec moi. Parfois, c'était la valise. J'alignais les, les croquettes dans la valise comme ça. Parfois, il me même 100 que je pars avec... Je parle et me dis que, voilà, je viens de lancer mes croquettes. Euh, pardon, est-ce que tu peux me permettre de déposer ici Ils connaissaient les réalités des gens en Europe. Allez dans les magasins africains, vous, voyez, vous me dites si les produits que vous voyez sur les étagères... Vous me dites si tous les produits là sont enregistrés. Mmh, mmh. Aïsa Divine, <rire> tu crois que j'ai besoin de toi dans le direct <rire> Ouais, Seigneur, vous avez tout en Europe. Vous venez vous parler sur d'autres personnes. Laissez les gens. Il y a les gens qui ont besoin de ce que je dis. Il y a les gens qui ont besoin de ce que je dis. Et puis, si tu es bloqué dans ta tête, tu as compris ma chérie. Tu es bloqué dans ta tête. Voilà. Dans le magasin du monsieur, là par semaine, je vendais au moins 150 boîtes. De croquettes. 150 boîtes de croquettes. Ça, ça fait 6 ans. Si vous venez pour m'emmener sur autre chose que ce que je suis en train de dire, je ne réponds pas. Je vous dis cache. Voilà. Parce que je suis en train de que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez. Mais vous dormez. Parfois, une femme vient me voir. Tu fais quoi dans la vie mmh, ah, je, je, je. Tu fais quoi dans la vie Mais moins tu es belle, tu es jeune. Va apprendre à faire les croquettes. Va, va apprendre à faire les, les crêpes en ligne. Va apprendre à faire les crêpes, les crêpes, les crêpes ma chérie. Tu vois au le Cameroun les gens qui se baladent avec un saut de crêpes comme ça là. Vous vous moquez de lui. Hein? Va voir le argent à la fin de la journée. Chi sauce. Là où je reste au Saint-Esprit, me dit, arrête de faire les coquettes tu dois faire autre chose. C'est le temps-là que j'ai voulu faire le coaching. Le jour j'ai dit au monsieur-là que j'arrêtais de faire les coquettes il dit, oh, why? Why are you stopping? Si God told me I need to do something else, I'm, I'm upgrading. Dieu m'a dit que je dois upgrade, tu dois aller à un, à un niveau plus haut. Chaque petit business que tu fais, tu prends les principes Tu transportes ça dans l'autre business que tu as tout à l'effet. Quand j'ai commencé le coaching, je pouvais coacher quelqu'un lui parler parce qu'il savait que j'ai pu me nourrir pendant tel nombre d'années en vendant les coquettes et les caramels. J'avais pris des appartements. Je prenais. À l'époque, en Angleterre, tu pouvais louer la maison sans papier. Il suffit que tu viens voir la personne, tu donnes ton passeport. Il ne faut pas regarder si a le visa dedans. Je loue la maison qui est gâtée, gâtée, gâtée là. Le genre de maison que les agents immobiliers ont mis en, en ligne, on n'a jamais loué. Je regarde, je vois le potentiel de la maison. Je loue. Je viens d'abord je dis, ok, donnez-moi, je donne d'abord la caution. 700 pounds. Une maison de 5 chambres, généralement, n'a pas été 700 à l'époque. J'avais peut-être fait fait 4-25 ans. Hein. Maman célibataire, ma fille avait 3 ans à l'époque. 2-3 ans, petite comme ça. Là, là je voulais travailler dans un salon de coiffure, elle me donnait 45%. Parfois, elle coiffait une tête de la journée, ça me donnait presque rien. Le matin, je faisait mes croquettes d'abord. Donc Quand je louais la maison comme ça, J'achète la peinture, je demande au bailleur qui me donne trois semaines pour payer le premier, ok, si je te donne l'argent le 25, dans 3, le loyer commence dans trois semaines, et c'est dans trois semaines là que je vais te donner le premier mois de loyer. Donc je sais que j'ai trois semaines pour produire, 700, 700 pounds pour payer le monsieur, et pour finir de peindre la maison, et pour finir de décorer la maison, et pour louer la maison. Donc si j'ai peut-être même 200 pounds à côté, j'achète la peinture. Le pot de peinture c'était 16 pounds, j'achetais ça à one stop. J'achète, je mets dans le bus, tire ça, j'impède je dépose à la maison. Je commence par la première pièce. Mon objectif, c'est de décorer la première pièce. Je loue la première pièce. Vous attendez le financement des gens, ça ne va pas venir. Je vous parle comme ça pour qu'à travers mon histoire, je n'ai pas dit que tu vas forcément aller faire ça. Mais tu vas trouver, you're have to make a way. Tu vas trouver un moyen. Je peins la, la première chambre. Souvent, je finissais la peinture à 23h. Je mets les livres audio là, je les dépose. Pendant que l'enfant aussi là-bas en train de jouer, ça pas de peinture. Je peins, je peins, je peins, je peins, je peins, je peins. Maman fait mal. Je me repose un peu, je peins, je finis de peindre. Je regarde maintenant ce que vous appelez le bon coin en France. En Angleterre, c'était Gum Tree. Je regarde les trucs. Dès que je trouve, parfois, eBay, eBay c'était un peu difficile parce que les gens bidaient tout le temps. Je n'avais pas le temps d'aller en ligne pour bider. Donc, je regarde sur Gumtree, euh, dès que je trouve un, un petit lit peut-être, le lit, au lieu d'acheter le lit peut-être à 200 pounds à I Ikea avec le matelas, je me trouve en train de prendre un lit peut-être à 60-70 pounds avec le matelas. Je pars chez Ikea maintenant, chercher les petits petits trucs. La petite table de 5 pounds, oh, cette table m'a tellement Où ouais, la table que tu vises les pattes comme ça là non La table qui est comme le papier là, oui, ça devient la table de chevet. Le décor, je me donne maximum deux semaines. Quand je commence à décor la première chambre, je mets moi-même encore ma, ma, ma, ma, la publicité de ma chambre sur Gumtree. Je commence à montrer aux gens. Quand les gens viennent regarder, je dis que je te loue, tu me payes un mois de caution, un mois de loyer. Si je te loue la chambre à 300 pounds, tu me donnes combien quand tu arrives pour entrer dans ma première chambre? Excusez-moi. Écrivez-vous-même le montant. Je vais dépenser au maximum 1 million euh, 1100 pounds. 700 pounds au bailleur, pour commencer la peinture et déco, euh, le, le lit peut-être 70 pounds, transport 10 pounds pour que ça arrive là-bas. Tu achètes peut-être la table et Ikea avait les panderies comme ça qui étaient assez compactes et bien. Euh, J'achetais les, les panderies là peut-être à 70 pounds aussi. Donc je savais que maximum avait 250 pounds quand je baissais la première chambre. Et la, la, la peinture et tout ce qu'il y avait autour, avec les tableaux, je peux te mettre deux tableaux sur les murs à 20-20 pounds. Je prends les 600 pounds que tu me donnes. Je pars maintenant me meubler la deuxième chambre à 300 pounds. J'ai déjà économisé 300 pounds de côté pour payer le bailleur. Et quand elle te loue comme ça la chambre en avant, je te dit que tu vas venir habiter cette chambre le jour où mon loyer va commencer. Donc on est déjà peut-être à moins... J'avais demandé trois semaines au, au bailleur au départ. Donc j'ai déjà fait deux semaines pour décorer, mettre en ligne et les gens sont venus voir. Donc je te dis maintenant que ton loyer commence dans 4-5 jours. Je prends ton argent déjà. Je signe un papier. Deuxième personne vient. Quand ils sont en train de faire la deuxième chambre en maximum. Et quand la première... Je fais voir la chambre à deux personnes. Première personne prend. La deuxième personne, je lui montre la chambre. Je lui dis que la chambre qui est à côté, je n'ai pas encore fini de peindre. Mais ça va ressembler à ce que tu vois ici. Écoutez-moi, hein. Moi, c'est là. <rire> Moi, là. Calcule ma plan. Oh. Donc, je m'arrange à ce que le jour où officiellement je peux louer la maison, j'ai déjà pour le loyer de deux chambres à deux personnes. Ça me fait 1200 pounds. Je retire 700 pounds, je paye le bailleur. Je ne pas encore, les 300 qu'il qui est au-dessus, quoi, quoi. je ne peux pas encore me lever la troisième chambre. Je sais que maintenant, ok, si le premier paie 300, parce que dans les chambres anglaises, il y a deux grandes chambres. Si c'est une maison de cinq chambres, il y a deux grandes chambres et les trois dernières sont les petites chambres. C'est-à-dire les premières chambres, les trois les grandes chambres, tu peux les faire 300 en fonction du, du meuble que tu as mis dedans. Tu peux les faire à 350, par contre 300 bandes et les autres tu les fais à 250, 275. Donc supposons, au pire des cas, les trois autres chambres je les fais à 250. Et ce que moi je faisais, je partais vivre dans une des chambres pour ne pas payer de loyer. Donc, si j'ai deux personnes qui ont 300 pounds, une autre personne, deux autres personnes qui ont 250, 250, ça fait que chaque mois j'ai combien? 600 plus 500, ça fait 1100 pounds. Je ne compte pas mon loyer. C'est comme ça que j'ai fait pour vivre sans payer le loyer en euros pendant beaucoup d'années. Ça c'était à l'époque. Mais je suis sûr que c'était là-bas maintenant, j'allais trouver un autre moyen. Parce qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Chaque mois, je me à mis 100 pounds. Quand on se taxe, avec avait les factures, gna, gna, gna, ça te prenait environ. Euh, quand on se taxe, j'ai moins 100 pounds. Euh, factures. Tu dois avoir les factures de environ 100 à 150 pounds. En hiver, ça s'élevait élevé un peu. Donc du coup, pendant l'été, je profitais pour mettre un peu d'argent de côté parce qu'en hiver, euh, il fallait mettre le chauffage le soir. Donc je devais paramétrer le chauffage et tout ça là. Tout ça tout-là, je connais. J'étais toute petite, hein. Je logeais les pères de 40 ans, parfois 45 ans. On dit qu'elle est ta Bayer, on dit que c'est la petite fille là-bas. Là et je gérais. Parce que dans tout ça, pour faire les imprévus, il y a les bailleurs, les locataires qui viennent et vont te dire Oh, c'est une petite femme, je peux lui faire le chantage. Je peux ceci, tout ça. Donc j'ai dit à Bouger. Là une femme vient me voir et me dit que Maman, tu es jeune. Elle dit que Maman, laisse-moi, c'est la vie qui m'a la vie forcée à devenir comme celui-là. Oui. I didn't Don't have the choice. Donc, chaque mois, je me retrouve, si j'enlève les factures de peut-être 250 pentes sur les 1100 pentes que je reçois, 700 pentes pour le bailleur. Il reste combien? Il reste 700 pounds pour le bailleur. Il reste 300, 400 pounds. J'enlève 250 pounds pour euh, les factures. User, tu dis que maintenant, c'est devenu trop dur. Vous savez quoi? Je ne vais même pas vous répondre. Si vous voulez rester bloqué, restez bloqué. Continuons. Ça veut dire que chaque mois, je me retrouve avec mon loyer payé et 150 pounds au-dessus. Maintenant, ce que je faisais, c'est prenait la première maison. Je commence à aller chercher dans le quartier s'il peut trouver une deuxième maison qui est toujours abîmée comme ça. Généralement, avec les Edge là, c'est parce qu'il y avait les maisons un peu, les grands, les big big houses, you know, like five bedroom house, les, les trucs de cinq, euh, cinq chambres. Quand trouve encore, un moment, j'avais un, dans une rue, j'avais deux maisons. Une, c'était au 73, l'autre au 70. Donc, j'avais 70 et j'avais 73. J'ai je parle avec l'agent immobilier. Je dis, est-ce qu'il peut voir le bailleur Je cherche à voir le bailleur. I need to see the landlord. Parce que c'est que quand le bailleur va me voir, il va voir l'énergie que j'ai. À mon moment, il m'a dit que j'ai marché derrière un bailleur comme ça pendant un an et demi. C'était un ancien juge, il était habité à la retraite. Il m'a dit que je te donne ma maison. Et puis, elle est bien bienvenue. Ah, quand elle est bienvenue, j'ai fait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, oh, God. Oh, my God. Je suis passé de 1 100 pounds à environ 2 500 à 3 pounds. Et je n'avais pas les papiers, s'il vous plaît, avec Airbnb. Parce qu'avec ave Airbnb, il suffisait juste que tu aies un, un compte PayPal qui est relié à ton compte bancaire. Oh, my God. Soyez ingénieux. Ce que je vous dis, c'était il y a 6 ans. Donc, si il y a 6 ans, j'ai réfléchissais comme ça. Imaginez, alors là, ma tête est maintenant. Imaginez parler de blocage vous n'êtes pas bloqué maintenant ce que je veux vous dis c'est quoi quand je vous dis souvent que vous serez attaqué je pèse bien mes mots parce que l'attaque n'est pas mauvaise peut-être à 22 ans tu avais déjà du succès tu avais trois voitures tu es tombé à 25 ans quand tu entends de te relever à nouveau là il y a les choses que tu dois apprendre qui vont te protéger quand tu vas remonter. Et qui vont te maintenir. Parce que le tout, ce n'est pas de monter. Le tout, c'est de rester là en haut et de monter plus haut. Vous comprenez que ce n'est pas de qui veut. C'est de qui peut. Je veux que, je veux, je veux que chacun d'entre vous et chacun a son dada, et peut-être t'as pas assez de fabriquer. Il y a un moment truc qui est en ligne, très la, la résine, la résine pour fabriquer les porte clés Tu es en Europe, tu n'as pas de papier. Cherche quelqu'un que tu peux lui donner ton adresse. tu peux utiliser son adresse pour recevoir les produits. Tout ça, on va en parler pendant l'atelier de demain. Je veux ouvrir vos idées. Vous devez venir dans cet atelier, à part les 10 000 francs que vous allez payer. Vous allez venir avec trois idées de business. Votre téléphone portable. Si tu es déjà en activité et que l'activité ne donne pas comme tu veux, tu es mon client idéal. Parce que c'est que quand tu vas venir dans mon dans l'atelier, le, le, tu vas... Euh, je vais te montrer comment naviguer, ce que tu fais. Certains d'entre vous, vous avez les idées. Vous avez le business, vous avez à lancer. Tu vois, là, il y a une, une de mes, mes, mes coaches, elle me dit, « Maman, j'ai acheté les bracelets, voilà j'ai le stock ici à la maison. L'esprit m'a inspiré, je suis là, j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai fabriqué, j'ai mis... Maintenant, j'ai peur. J'ai peur. La peur vient parce que tu as un manque de connaissance. La peur vient parce que tu as un manque de connaissance. Écrivez cela, manque de connaissance, s'il vous plaît. La peur, c'est un peu comme quand tu veux conduire. Quand tu vois la voiture chaque fois. Tu sais pas comment on fait les manœuvres, les... Tu as peur. Hey! La première fois que tu as toujours le volant, moi, j'avais paniqué, j'avais paniqué... RDC pour participer à l'atelier, voilà le numéro de téléphone 00237. Tu écris sur WhatsApp. 237 693. Écrivez 50 22 66. Le deuxième numéro, 00237. 655 31 07 50 Je vois qu'il y en a quand même que vous me suivez. Donc avant, vous avez commenté, manque de connaissances. Excusez-moi. <coughs> Good morning. Mungu. Tu as peur parce que tu ne connais pas comment on fait. Quand tu prends le volant, tu fais comment? Tu es chumar, non? Brrr, tu conduis. Oui, oui, oui, oui, la main sur le volant. Hein. Oui, oui, oui, ok, ok, pas de souci, pas de souci. Alors que quand tu apprenais à conduire, je me rappelle la première fois que j'ai pris l'autoroute avec mon, inst mon instructeur, je ne oui. Hey, mon téléphone a sonné. Je suis au volant, suis là. Pourquoi la personne m'appelle quand je suis au volant Elle me fait paniquer. Je n'aime pas regarder le volant. Je n'aime pas regarder le téléphone. Le téléphone est dans mon sac, c'est en train de sonner. Le fait de savoir que mon téléphone sonne pendant que je suis sur l'autoroute me fait paniquer. Comment vous me voir aujourd'hui <rire> peut te taper 8 heures de route et hein? te fait danemark j'arrive euh, en france je traverse l'allemagne vous parlez de quoi tu as peur parce que tu ne connais pas si tu restes dans ta tête tu vois comment Peut tracer, c'est pour ça que les gens qui vous font les marketing au réseau, souvent, quand on, te, on veut te faire acheter un truc ou bien rejoindre un, un service ou bien te faire acheter des produits pour revendre, on te parle, ouais, ce sera bien, ouais, ouais, ouais. Yeah. On te montre comment tu vas prendre ici. Tu vas partir vendre là-bas, tu auras 30% de commission. Tu prends, tu vas vendre, mais oui, c'est facile. Je parle, ils achètent. Tu as eu confiance parce qu'on t'a montré comment tu allais couler ton stock. Donc, les numéros 693 50 22 66. Donc, 237. Saïdou, tu n'as pas bien écrit le premier numéro. 237 693 50 22 66. Le deuxième contact, c'est 655 31 07 50. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez sur mon profil, il y a le lien là-bas. Tu cliques dessus, ça t'amène dans le WhatsApp. L'atelier, c'est 10 000 francs. En euros, je vais mettre à 17 euros. 17 euros. Vous envoyez par Paypal, vous envoyez par Orange Money et on vous met dans le groupe. Dès qu'on vous met dans le groupe, demain, 16h00, heure du Cameroun. Ce sera enregistré, donc vous pouvez regarder après. Pardon. Écoutez-moi. Je vous parle comme si c'est une grande sœur qui te prend et te fait asseoir. Tu ne peux pas rester dans le trou où tu es. Il est temps que ce que tu vois dans le rêve chaque jour. Je me suis vu avec beaucoup d'argent. Je me suis vu avec le diamant. Il est temps que tu te lèves, tu commences à marcher pour aller vers l'accomplissement de tes rêves. C'est nécessaire. C'est primordial. Et beaucoup d'entre vous, ce qui vous manque, c'est d'être dans un environnement où vous allez voir les gens qui vous tirent vers le haut. Tu es entouré de, de haters. Tu es entouré de gens qui te détestent. Ils t'ont reçu chez eux en Europe, ils ne veulent pas que tu avances. Demain, quand tu sors le matin comme ça, ah, j'espère qu'elle ne va pas aller tomber sur un riche blanc qui va vouloir la prendre. Non. Au Cameroun, ce sera à Douala. À Douala, ce sera physiquement, je serai à Douala. Je suis, je suis arrivé hier. <coughs> Ceux qui sont en France, vous allez vous connecter sur Zoom. Ceux qui sont tous les autres pays, ce sera sur Zoom. Et qu'on va faire, vous allez poser les questions s'il y en a. Donc, si maintenant, vous savez, vous avez un service ou un produit... Contactez-moi aussi. Parce que je veux mettre votre produit à la disposition des gens ce jour-là. Et vous devez faire partie de l'atelier. Je sais que de te demander 10 000 francs pour, que tu, pour te mettre devant un réseau de personnes qui peuvent avoir besoin de ce que tu fais, ce n'est pas trop te demander. Et les gens qui ont besoin de formation, tu peux faire des formations où tu apprends aux gens comment créer la chaîne YouTube. Ça peut être ton. ton, ton, ton. Écoutez, écoutez. Même TikTok. Tu peux faire des formations où tu montres aux gens comment faire TikTok. Excusez-moi, on met le rouge à lèvres, on parle, ça fait les traits. Donc, si vous voulez les traits sur ma bouche, prenez sa main comme ça. Je vais essayer vous fait plaisir. Si tu es à Yaoundé, tu vas te joindre sur Zoom. Tu vas te connecter. Zoom, c'est une application sur ton téléphone. Tu ne peux pas te permettre de rester à terre. Tu ne peux pas. You cannot. Vous Pour le lavage à Douala, si vous venez aujourd'hui, aujourd'hui, comme je suis arrivé hier, c'est la journée du lavage. Il y a aussi le lavage du premier du mois. Dans le premier er août, vous, vous pouvez vous enregistrer. Maquepé, derrière Paja Center. Derrière Paja Center à Kepe, il y a une menuiserie. C'est la maison, la grande villa qui est en face de la menuiserie. Il y a des affiches dessus, il y a ma photo sur le portail. Derrière Pajacento Amakepe, vous savez, euh, à un moment tu dois décider de ne plus dépendre des gens. En Amérique c'est pareil, n'est -ce pas vous connaissez qu'on fait des trucs à distance aujourd'hui, ouais, comment poser encore les questions comme si... Hum? Abidjan, on sera installé à Abidjan début septembre. Non, on a déjà finalisé pour Abidjan. Moi-même je viens dans la je devais venir en fin octobre fin de ce mois, mais je préfère venir pour finaliser le local donc Abidjan, mais vous pouvez tout participer à distance sur Abidjan. <tousse> Je pense que tu ne peux plus donner l'excuse que c'était ton mari qui te... Bah, ton mari et toi vous êtes séparés depuis deux mois ou deux ans. Oh, il me ralentissait. Il n'est plus dans ta vie. Pourquoi tu dis que qu'il te ralentit encore Hein Je n'expliquerai pas vos rêves, je n'expliquerai pas les serpents qui vous ont mordu, rien du tout. Et tu m'écoutes là où avais le sel. Bon, je vous ai assez donné des idées. Si quelqu'un écoute ceci et que son esprit est disposé, c'est que tu as déjà eu même trois idées de business pour les mettre en pratique. Le lavage à distance se passe comment Tu envoies ta photo, tu envoies le paiement. Photo et non, tu envoies le paiement. Une dame qui m'a contacté l'autre jour Quand elle était au boulot son mari reçoit un paquet dès qu'il touche ça le soir rentre que tout son bras a enflé c'est un blanc les deux bras ont enflé et le lendemain il est à l'hôpital tout son corps commence à gonfler et ça fait cinq semaines que le mari est à l'hôpital les docteurs on a même opéré on ne trouve rien elle m'a pas été en pleurs elle était désespérée elle envoie donc elle donc ce que je vous dis elle envoie surtout les photos et non c'est tout deux jours plus tard elle m'appelle en pleurs elle me fait le voice d'ailleurs je ne sais pas comment elle peut te remercier maman le corps de mon mari ne pouvait pas porter la chaussure depuis quatre semaines six semaines il ne pouvait pas porter la chaussure ses pieds sont déconfus qu'il porte la chaussure quand tu as commencé le travail le lendemain le docteur m'a contacté pour dire que mon mari peut rentrer à la maison Et les attaques maintenant vous devez savoir comment contrecarrer. maintenant ces ateliers j'ai commencé à les faire parce que beaucoup d'entre vous, vous me suivez vous avez à commencer à faire votre travail le travail spirituel doit se mettre doit être aller de paix avec une action tu peux pas me prendre le nom tu mets sur ta bouche voilà je reçois mes clients aujourd'hui je reçois je reçois tu finis tu te couches tu dors ou bien tu finis tu te retrouves sur le nom tu dois finir de parler avec ta bouche de te laver vous te nettoyer des mauvaises énergies, tu sors maintenant, tu peux vendre ta marchandise. Dieu va bénir. La Bible dit que Dieu bénit le travail de tes mains. Dieu ne bénit pas le lendemain où tu te couches. Pour que tu dormes bien. Non. Il bénit le travail de tes mains. Donc tes mains doivent faire quelque chose. Voilà. OK. On va ah, essayer de parler, nous. D'accord, fidèle depuis Nyamina. Je ne sais pas dans quelle langue je peux parler, mais moi, je vous ai dit, il y a aussi la promotion des lavages pour les enfants, pour la rentrée. Et lavage des enfants, ça coûte 15 000 francs. Si tu as trois enfants en descendant, donc 3, 2, 1 enfant, 15 000. Maintenant, si tu as euh, 4, 5, 6, 7, 8 enfants, même tes neveux, tu peux ramasser tous tes neveux là, tu leur fais faire un lavage à distance. Les, vraiment les les trucs de lavage, les témoignages de lavage, euh, les gens trouvent le boulot, euh, les couples sont réconciliés. Euh, visa, visa. Euh, parfois, peut-être toi et ton mari, vous avez les problèmes depuis des mois. Euh, manipulation des belles mères là. J'ai beaucoup fait de vidéos là-dessus hier. Manipulation des belles mères là. Voilà. Et pour faire ton travail spirituel, tu as besoin d'argent. Beaucoup d'entre vous, on vous bloque parce que vous êtes pauvre. Tu n'as pas l'argent pour aller faire quelque chose. Pour avoir l'argent, il faut que tu travailles, non? N'est-ce pas? Soyez sage. On t'a menti, ma chérie. Tu dois travailler. Tu dois avoir même 50 articles que tu vends. Aujourd'hui, on achète l'autre aussi, ça te entre. Là-bas, on achète d'autres, si ça t'entre. L'argent doit entrer de tous les côtés. Multiplie tes sources de revenus. Certains d'entre vous, vous devez passer une autre, à une autre échelle. Tu dois ouvrir des succursales. N'aie pas peur. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous ai donné tous les numéros pour les ateliers. Pour vous joindre à l'atelier de demain, 16h20h30. Ne me dites pas que vous aviez oublié. Ne me dites pas que venez, prenez votre travail fait. Et vous allez voir, vous allez voir. Je crois qu'après ça, peut-être je vais prier pour tous les business qui seront là Les business des gens qui seront dans le, le truc aussi. Et je vais aussi parler des principes financiers. Parce que euh, les finances ont des principes. Quand ton chiffre d'affaires soit de 1, euh, 1 million par jour, ou qu'il soit de, euh, de 10 000 par jour, tu dois assister. Parce que je vais te donner les principes. Un principe s'applique sur 5 milliards, il s'applique sur 50 000. Donc le numéro c'est le 00237. 693 50 22 66. Le deuxième numéro, 00237. Prenez de quoi noter 237. 655. 07. 655, pardon. 31 07 50. Donc 655. 31 0750 680 71 0701. Voilà. S'il te faut un mois pour trouver 10 000, non, je ne pas ce qu'il faut pour toi. Bon. Donc, l'atelier, c'est 10 000 francs. Ceux qui sont en Europe, c'est 17 euros. Euh, dollars, c'est 17 dollars. Vous en le trafic. Wave, PayPal, euh, Orange Money, vous pouvez envoyer. Le premier numéro, c'est le 693 50 22 66. Quand vous payez, vous envoyez une capture d'écran et vous demandez qu'on vous mette dans le groupe. Parce que quand on va commencer, on va mettre le, le, le lien de, de, de Zoom dans le groupe là. Vous pourrez assister et vous poser les questions aussi. Donc 6, 93, 50, 22, 66. Avec le 237 devant. Et arrêtez de tarder, Arrêtez de... Vous, vous, vous perdez tellement le temps. Vous dormez. Donc on va répondre à vos messages maintenant. Euh, soyez patient quand vous écrivez. Écrivez, vous relancez encore. Tant qu'on ne vous a pas mis dans le groupe, vous ne, vous ne laissez pas tomber. A, bonjour la reine Chacha, il y en a parmi vous, on doit vous, euh, vous avez la marchandise sur place, il faut que ça sorte, il y en a, vous avez des idées, il y en a même, vous êtes business, vous avez les idées, il y en a même, vous, vous allez faire dans le business, vous, mais vous ne savez même pas, donc tu ne sais même pas que tu es une businesswoman, est-ce que vous savez que j'ai grandi, j'étais tellement timide dans mon enfance, j'ai su que j'avais les capacités de faire le business quand j'avais 23 ans, parce que je me suis à un moment abandonné. Pas de sou, il fallait que je m'occupe de l'enfant. C'est là que je me suis dit, attends, je fais ça, ça marche. Je fais ça, j'ai dit, ah merde. Et je reste aussi les idées qui viennent. Hey, donc, donc, je peux aussi faire le business. C'est comme ça que je suis parti. Et là, on a combien d'années 11 ans plus tard. Il y en a parmi vous, vous ne savez même pas qu'il y a le business en vous. Bon. Ciao. Mon numéro est sur la page, celle de Malissa. Mon numéro est sur la page TikTok.